Monsieur s'est blessé sur des pistes de ski, il a eu des ligaments croisés. Donc il s'est retrouvé à aller à l'hôpital pour subir une opération. Euh, sauf que pour ceci, il a installé une application qui lui a demandé s'il pouvait collecter leurs informations personnelles, etc. Il a eu une conversation, il est allé dans cet hôpital. Le problème étant que ces informations ou ont été respectées pour nous, non. Euh, et euh, il a euh, eu un service qu'il trouvait euh, déplorable. Et au final, euh, il a donc attaqué en justice euh, l'hôpital, notamment parce qu'il s'est aussi rendu compte qu'ils qu ne payaient pas tous, tous les usagers ne payaient pas le même prix. Et l'hôpital en question a refusé sa demande. C'était un tribunal virtuel parce que nous sommes en 2050 dans le cadre de notre procès. Et donc, euh, nous sommes ici aujourd'hui pour euh, faire euh, le jugement d'appel. On les accompagne pendant plusieurs semaines euh, au stade de, de, des rédactions, qu'ils sont vraiment dans les conditions réelles. Ils ont des délais pour produire, euh, donnés par euh, l'équipe des magistrats. Et ensuite, notre travail de préparation, c'est pour la plaidoirie, c'est leur expliquer comment on plaide, surtout à quoi il faut rebondir, parce que ce qui est intéressant en droit public, en procès administratif, c'est de répliquer à ce que dit le rapporteur public lors de l'audience. Donc ça va être là pour le coup vraiment de l'improvisation, donc c'est de les les préparer à improviser ce jour-là. Donc, c'est vraiment du coup un travail de A à Z qui concerne les équipes avocats, de leur transmettre notre manière de travailler, de rédiger, de plaider, etc. C'est essentiel parce que ce, ce, ce, cet exercice, il a une double dimension. Il a une dimension pédagogique d'une part, euh, apprendre aux étudiants à travailler autrement sur leurs connaissances. Et puis, il a une dimension également professionnalisante dans la mesure où les étudiants vont incarner vraiment des, des rôles de praticiens du droit, que ce soit magistrat ou avocat, et c'est peut-être et même sans doute le meilleur moyen pour eux de se rendre compte que une, ce sont des professions qui les, qui les intéressent véritablement, dans lesquelles ils se sentent bien. Ça permet de faire le, le lien entre les matières juridiques qu'ils apprennent cours à l'université et leur mise, mise en application euh, concrète euh, au contact justement bah, de, de professionnels du droit avec la dimension prospective puisqu'on se situe dans une, euh, dans une configuration temporelle qui est euh, dans une dizaine, une quinzaine d'années, ce qui leur permet en plus euh, bah, de, de réfléchir de façon euh, relativement autonome aussi à ce que devrait être ou à ce que sera le droit euh, dans, dans quelques années et ça mobilise euh, de cette façon aussi, leur, leur capacité de raisonnement, d'analyse. Là, travailler aux côtés des avocats, des magistrats, faire en fait ce qu'ils font tous les jours, bah, c'est une opportunité que euh, pas tous les étudiants ont. Et euh, nous, ça nous offre une première professionnalisation. C'est vrai que ça nous sort un peu de l'aspect théorique de la fac. Là, on est vraiment sur l'aspect pratique. Le fait d'arriver devant euh, une cour de plaider, ça nous aide autant professionnellement que euh, dans notre cursus scolaire. En fait.